Jésus, mon sauveur, arrête, t'es pas ma voix en bénissant.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 un Parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. C'est ce que nous désirons aussi, notre Père, que tu nous façonnes vraiment à ton image, notre Dieu. C'est le désir profond de notre cœur et de notre âme, mon Bé de Mes père Merci vraiment parce que tu l'as voulu et que tu l'as fait que tu le fais encore parce que tu nous tailles encore au jour le jour, mon béné-mé-père Saint. Plus nous approchons de toi, plus davantage, Père Tout-Puissant, oh Dieu, ton image commence à pouvoir aussi se faire aussi au travers de nos pères. Nous te remercions vraiment pour ta fidélité, Seigneur. C'est vrai, quand tu commences une œuvre, mon Maître béni, tu l'achèves toujours. Seigneur Jésus, que ton nom soit vraiment béni, parce que réellement, oh Dieu Tout-Puissant, tes œuvres racontent combien tu es tellement grand, parce que tu es vraiment le Dieu très haut. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, mon Sauveur. Et après toi, on ne pourra jamais avoir de Dieu. Nous sommes bénis de pouvoir réellement t'avoir dans un temps comme celui-ci, mon sauveur. De pouvoir réellement avoir ce Dieu qui continue à pouvoir nous, nous éclairer, nous, nous parler encore davantage, mon roi, et nous conduire encore sur, sur ce chemin étroit et resserré aussi, mon mon Père oh Dieu. Nous acceptons de marcher avec toi. C'est vrai que les moments ne sont pas faciles, mon mon Père Saint-Dieu. Mais ta grâce à toi nous suffit, mon mon Père Saint dieu Et tu donne encore davantage, mon roi, à pouvoir avancer par ton secours et ton soutien, Seigneur. Merci encore pour ton peuple en cet endroit et, et ceux-là aussi qui sont aussi rassemblés se différents endroits, Père dans, droit, dans les différents lieux où ils se trouvent encore aujourd'hui, qu'ils soient vraiment bénis aussi et protégés, mon Bénéme Père Dieu merci parce que réellement tu nous as donné des frères et des sœurs dans différents pays, Bénéme Père Dieu Faire rencontrer aussi, Bénéme Père qui ont foi en toi, mon Bénéme Père Tubissant, soutiens chacun d'eux comme soutien aussi, Bénéme Père du Dieu, fortifie encore davantage, mon roi, merci encore pour les chants et les cantiques, merci pour les psaumes, certainement, tu es réellement le Dieu que nous louons, que nous servons, Bénéme Père Dieu, nous irons tellement marcher avec toi encore davantage. Comme tu le veux Seigneur Aide-nous à avancer comme tu le veux Père Béni soit ton Saint nom car nous t'avons ainsi prié, mon Père au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Nous sommes consolés Et nous sommes aussi Soutenus aussi par notre Dieu Par sa présence Et sa présence nous console Et sa présence aussi nous soutient nous le remercions vraiment pour ce qu'il fait pour nous et qu'il bénisse chacun de vous tous et qu'il vous soutienne davantage. Et nous nous disons le bienheureux parce que il nous a fait grâce que nous puissions le connaître. Et non seulement grâce de pouvoir le connaître, mais aussi ses privilèges de pouvoir aussi souffrir aussi pour lui. Parce que c'est vrai, le chemin d'un chrétien, un fils de Dieu, n'est pas facile. Et il y a beaucoup d'embûches aussi, il y a beaucoup d'obstacles effectivement aussi sur ce chemin. Mais nous remercions notre Dieu pour son soutien aussi, son secours, comme l'Écriture le fait savoir qu'il est un homme de douleur habitué certainement aussi à la souffrance. Et l'Écriture nous fait savoir aussi qu'il a appris donc l'obéissance par les choses dont il a aussi souffertes. Nous remercions notre Dieu qui, au travers de tous ceux par lesquels il permet que nous puissions passer, et c'est pour que nous puissions à lui être obéissants en toutes circonstances et en toutes choses. Il veut avoir un peuple qui lui appartient 100%, un peuple qui lui est soumis 100%, et un peuple aussi qu'il aime aussi 100%. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions l'aimer en moitié, en fait. Et, euh, comme nous pouvons aussi le remarquer, sa façon d'être et de l'exprimer aussi, il a dit que si tu es tiède, je te vomirai. Soit tu es froid ou, ou tu es bouillant, mais il faut que tu puisses euh, faire un choix. Et nous, nous savons quel est le choix que nous avons eu à pouvoir faire par sa grâce, parce que nous avons réellement aussi, comme nous le chantons, cherché, creusé, fouillé, nous n'avons trouvé personne qui pouvait arriver à pouvoir réellement aussi consoler nos cœurs et, et nous accorder aussi le plaisir de pouvoir marcher avec lui, parce que c'est une grâce de marcher avec le Dieu très haut. Et nous devons réaliser aussi que c'est vraiment un privilège pour des êtres humains de pouvoir avoir la grâce de ce Dieu, de pouvoir marcher avec lui. Parce que quand nous regardons ceux qui nous ont précédés, comme Esaïe, effectivement, cet homme s'est crié, dit, malheur à moi quand j'ai vu, les il était dans une position où il savait qu'il était un pécheur et que ses yeux ne pouvaient pas arriver à pouvoir voir effectivement aussi la gloire de Dieu. Et c'est là que le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir lui dire aussi que ses péchés étaient donc expiés. Nous remercions Dieu de ce que réellement que par une seule offrande, il nous a réellement aussi ramenés dans une position telle que nous puissions réellement aussi entrer par son soutien, son secours dans le lieu très saint. Et cela, effectivement, que nous avons aussi cette grâce de pouvoir recevoir effectivement aussi sa parole parce que cela que se trouvait effectivement aussi la manne et aussi tête de verge d'Aaron qui avait donc fleuri donc en une nuit parce que dans la présence du Seigneur, c'est là qu'effectivement que la vie vient effectivement. Nous lui remercions aussi de ce que il nous insouit pour que nous puissions arriver à pouvoir davantage marcher selon ce qu'il a eu, à pouvoir réellement aussi ouvrir, ouvrir comme chemin, parce que il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il est le chemin, ce que nous devons réellement aussi le suivre. Et si nous le suivons, nous devons nous attendre effectivement que comme il est le chemin, il a eu à pouvoir souffrir c'est la manière dont il a marché effectivement et comment il a avancé effectivement. Et si nous avançons aussi de la même manière, attendons certainement aussi à pouvoir vivre aussi comme il a aussi vécu. Il a vécu effectivement dans des conditions telles que rejetées par les uns et, et surtout par la grande foule effectivement, mais aimé par un petit groupe. C'est pour ça qu'on pouvait voir effectivement qu'il pouvait nous dire effectivement qu'il y a beaucoup d'appelés mais pédélus. Nous devons réellement aussi être conscients de le, du groupe dans lequel nous appartenons, effectivement, aussi. Parce que être un élu, il y a des exigences, effectivement, qu'on doit arriver à pouvoir accomplir, que tous les autres ne sont pas appelés à pouvoir accomplir. Parce que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il y a un but que Dieu devait atteindre avec toi et que toi, tu as aussi quelque chose à pouvoir accomplir. Les autres sont appelés et effectivement, ils marchent effectivement selon ce qu'ils ont eu. C'est pour ça que vous pouvez voir que jusqu'à la fin, il y aura toujours des données nationales et tout ça, ainsi de suite. Et on se pose la question, on va savoir pourquoi ils ne peuvent pas croire effectivement. Mais c'est pas ce qu'ils sont, c'est l'esprit qu'ils ont effectivement et c'est comme ça qu'ils sont. Ils seront toujours conduits comme cela, Parce que quand on leur donnera ce qu'il faut, ils ne pourront pas l'accepter. Souvenez-vous, effectivement, quand on on parlait effectivement en rapport avec euh, l'aigle et les vautours effectivement. il y a des choses que l'aigle ne peut pas arriver à pouvoir euh, prendre effectivement mais par contre le vautour oui peut le faire effectivement aussi vous savez avec les seigneurs comme les scènes écritures nous le font savoir effectivement il nous dit d'une manière assez claire et précise, ça c'est quand même très important oui. d'abord c'est quand même merveilleux de voir comment Dieu nous console par les saintes écritures, pour que nous puissions être fortifiés même dans le moment le plus critique de notre marche, effectivement, avec le Seigneur. Je parlais tout à l'heure avec ma précieuse sœur Trifoni dans, dans mon bureau et je lui disais que, voyez-vous, nous sommes des humains et des hommes et que nous arrivons parfois euh, dans notre marche, effectivement, en tant que croyants, effectivement, que nous commençons à nous poser parfois des questions en se disant « Mais Seigneur, est-ce que tu es toujours là ?» Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je vois que les pas deviennent très lourds. Quand je regarde là à gauche et à droite, comme quelqu'un qui marche effectivement dans le désert. Et pourtant je prie, et pourtant je cherche ta face, et pourtant je chante effectivement, et pourtant j'écris vers toi mon sauveur béni. C'est comme si tu n'entendais pas. Alors je lui dis, ça nous arrive effectivement, nous faisons un chemin tout à fait désert. Et à ce moment, on regarde alors, vous savez, le cœur commence à pouvoir être serré, on est tout le temps à genoux dans les larmes, les prières, effectivement, parce qu'on a les désirs qui nous entendent. Et alors, c'est à ce moment-là que je disais, dit, moi aussi, je suis passé par là aussi. Il dit, nous passons tous par des moments aussi comme cela aussi, où, où nous prions, on dit, mais Seigneur, notre Dieu, montre-moi ta voix. Et, et j ai, j ai, je, le vois, je lui vois expliqué, je lui ai rendu cette témoignage. Et en fait, il m'a dit, oui, j'étais aussi là-bas, ce contrée là et, et j'étais là tout seul avec beaucoup de tristesse aussi ah, dans les cœurs. Mais oui, c'est quand même des moments parfois pas faciles. Mais quand il le vint, effectivement, et là, il me conduisit dans les scènes d'écriture, il me parla, ça, ça, ça, ça, et je lui posais la question, il lui dis, mais, mais Seigneur, pourquoi je ne te vois pas Et dans mon marché, et puis de dans différentes réunions, tout ça, je, je, je, je ne te vois pas. C'est à ce moment-là qu'il me répondit, mais je suis toujours avec toi. Et oui, c'est ces Dieu là que nous, nous nous servons, effectivement, et qui veut que nous puissions réellement être assurés, comme je le disais. Regardez dans les scènes écrites c'est quand même assez euh, reconfortant de voir que dans les livres des Éphésiens, quand ils il parle effectivement, il, il nous montre en réalité ce que lui, il, il a eu à pouvoir déjà voir en fait, en réalité, ce qu'il poursuit pour que euh, nous puissions, oui je vais lire, oui, pour que nous puissions être aussi rassurés au plus profond de notre cœur. D'abord, on est certain d'une chose, tout croyant, au fils de Dieu, il est certain, et cela on doit être certain, on le verra dans les Saintes Écritures, que notre Dieu, quand il commence quelque chose... Il est absolument impossible qu'il commence et qu'il s'arrête au milieu. Parce que ça, ça serait quelqu'un d'indécis. Mais lui, il ne peut pas être indécis. Non. C'est un Dieu qui est sûr. Et comme il commence avec toi, c'est sûr et certain qu'il y ait des montagnes, des vallées, des pierres, de ceci de cela il va arriver. Ah, que son Saint-Nom soit béni. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, qu'il a toujours eu à pouvoir nous dire dans les Saintes Écritures, fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est c'est la nature de, de notre Dieu. Il sait qu'en tant que croyant sur la terre, oui. Ah, d'ailleurs, il l'avait dit dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 16. Il a dit mais, il dit, mais vous aurez... Ah, ah, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. C'est sûr et certain. Il sait qu'effectivement que c'est le monde qui fait présence. Dans, dans, Ephésiens, chapitre 1, il bien ce qu'il, il, il nous dit là-dessus et juste que nous lisons. Donc, Ephésiens, je pense que c'est, oui, c'est cela, dans ce chapitre 1. Et, et, et, et, et, <rire> il dit, <rire> Et, regardez bien Ephésiens au chapitre 1, le verset 3, il nous dit <coughs> « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Verset 4, il dit « En lui donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » C'est vrai que nous avons entendu, mais quand même quand on peut entendre une chose qu'on nous dit, c'est pour ça que Dieu ne fait pas d'erreur. Ça, vous pouvez être sûr et certain que, et ça, même si les gens parlent du mal de vous, les gens vous critiquent, ils voient vos défauts, C'est sûr et certain, nous avons tous des défauts. Mais il y a une seule chose que vous devez être sûr, que avant même que les gens voient les défauts, Dieu vous avait déjà élu. Nous aimons Dieu, frères et sœurs. Il est bon, ma soeur. Il est bon. Et, et, et c'est ce qu'il nous a dit dans Romains. Sans dépendre des œuvres. Avant même qu'il soit même né. Frère. Je peux boiter, mais vous savez. Qu'avant que je sois. Il m'avait déjà élu, monsieur. Il m'avait déjà choisi. Comment, comment n'est pas le louer Comment te dire ce que je ressens Oui, vous connaissez. Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme coup de l'âme. Vous connaissez, non Amen. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Pourquoi nous les tant, mon frère et ma soeur Ils nous donnent la force et la joie. Ça veut dire, frère et sœur que on nous dit qu'avant, je ne sais pas, mais vous savez, même, si, si, c'est comme si, si j'étais même malade et puis faible et j'entends ça. Mais directement, je suis guéri. Amen. Mais Est-ce que, est que vous comprenez Parce qu'on me dit qu'avant même la fondation du monde, je dit qu avant que, je, vienne, que même je puisse avoir des douleurs à gauche et à droite, Dieu m'avait connu moi. <rire> C'est cela, frères et sœurs, que nous devons être sûrs et certains d'abord de notre élection. Amen. Oui, oui, oui, oui, oui. oui. La question pour savoir, effectivement, mais comment est-ce que moi, je peux savoir que je suis élu? Oui, oui, oui, oui, oui. <rire> Gloire à Dieu. <rire> comment est-ce qu'Abraham a su qu'il était un élu? Parce que sans l'ombre d'un doute, Abraham le savait. Oui, oui. Ah ben, les chers, frères, ben, les... Comment pouvez-vous marcher avec un Dieu qui d'abord que vous ne le connaissez pas et que vous ne soyez pas sûr et certain de ce qu'il veut de vous? Non, non, non, frère, c'est vrai. Mais non, mais si, si toi, aujourd'hui, tu as expérimenté, effectivement... Aïe, <rire> aïe, aïe, aïe, aïe. Vous savez, si aujourd'hui, tu peux appeler Dieu ton Père, ce n'est pas parce qu'effectivement, c'est une formule qu'on nous a donnée, peut-être depuis le catholicisme, on dit que notre Père qui est aussi, effectivement, on fait les signes de croix, on répète une prière. Non, toi, tu sais... Toi, tu sais que Dieu est vraiment ton Père. Beaucoup de gens sont ils parlent de Dieu un peu abstrait, mais toi, tu dois le savoir. Comment peux-tu savoir que Dieu est ton Père C'est la question. Comment peux-tu savoir que Dieu est ton Père Mais c'est sûr et certain que lorsque tu te regardes ce que tu étais hier, c'est pas compliqué, hein. Ce que j'étais hier, parce que hier, j'étais né d'un être humain avec un caractère de chien. Je vivais comme tous les chiens sur la terre, vous comprenez, c'est une expression, hein. Pour qu'on comprenne, moi aussi, j'étais un chien. Vous comprenez Ah oui, frère. Oui, moi, Dieu m'a ramassé, ça, vous, vous savez, je vous l'ai déjà raconté ici. Donc, oui, frère, c'est vrai. Chacun de nous ici a mené une vie tout à fait immonde. Ah bah oui, parce que vous me regardez comme si on est naissant. Non, non, non, monsieur. J'ai été conçu dans l'iniquité, bien sûr. On va dans ce monde avec des ça. on a vécu cette vie, effectivement. Mais maintenant, regardez très bien. Ce qui faisait de vous, effectivement, parce que vous connaissez l'homme, comment il est, non Il y a la partie extérieure, l'esprit de l'homme et puis l'âme notre vie tout entière sur la terre effectivement voyez-vous tout ce que nous avions comme désir ce que nous aimions dans le monde effectivement ce que la musique du monde toute la saleté du monde effectivement on l'aimait parce qu'elle n'avait pas de notre vie effectivement mais non regardez vous à cette époque là par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui parce que quand on est né selon la chair, eh ben nos désirs, se portent pas toujours vers la chair. Le monde, les ceci, tout ce ça, le jeu, de tout ce que vous connaissez, le monde, Donc, on est là-dedans. Mais alors, maintenant, comment ça s'est fait que quand je me regarde aujourd'hui, je ne peux plus retourner, en fait, dans ce que j'étais hier Qu'est-ce qui a fait que tu sois devenu comme ça Parce qu'il y en a des gens qui sont des, des, des, des croyants, mais qui sont des religieux. Bien sûr, des religieux. Mais toi, comment ça se fait qu'effectivement que tu es devenu ce que tu es devenu C'est là qu'on parle de la naissance. Et comment si expérimenté la vraie naissance, effectivement Mais c'est parce que quelque chose s'est passé en toi. Pourquoi cela s'est passé en toi Parce que tu as accepté. Pourquoi d'abord tu es assis ici Tu veux être quelque part ailleurs Ah oui, prier aussi à un autre endroit. Pourquoi tu es devenu à cet endroit Parce que quelque chose s'est passé. Posez-vous la question, dites, mais si je n'étais pas l'un d'entre eux, je ne m'accrocherais pas ici. Parce que c'est vrai. Si je m'accroche, c'est qu'il y a quelque chose dedans de moi qui fait que je puisse rester là-dedans. Et c'est quoi, effectivement Quelle est cette chose, en fait Parce que cette chose en question, il t'empêche de pouvoir critiquer. Vous ne saviez pas Vous ne saviez pas Il t'empêche de voir penser du mal de ton frère. Comment ça se fait Avant, je pouvais me permettre de pouvoir voir penser du mal. et c est, c est, Mais maintenant, je n'arrive plus à pouvoir penser du mal. Qu'est-ce qui a fait cela C'est pas toi. C'est pas ta façon de pouvoir faire les efforts pour ne pas. Parce que tu feras les efforts pour ne pas, tu le feras. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a une autre vie qui est rentrée. Qui fait qu'effectivement, que c'est bizarre ce que je faisais, je ne sais plus le faire. Même si je fais des efforts, ça ne marche pas. Pour quelle raison Parce qu'il y a quelque chose. Donc, être sûr et certain d'abord que je suis né de ces dieux. Pourquoi par ce que... Voyez-vous, c'est pour ça que quand la parole de Dieu nous est prêchée, en fait, c'est un miroir. Dans lequel tu dois te regarder. Je suis toujours comme hier. Ou bien quand je me regarde, je dis, mais Seigneur, mon Dieu, gloire à toi. Je suis changé quand même. Est-ce que vous comprenez Parce que ça, moi, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est vous-même. Parce qu'en venant ici, vous mettre un voile. Qu'on voit toujours que vous êtes bien parce que je ne vis pas avec vous. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ne vous trompez jamais vous-même. Soyez sincère avec vous-même. C'est comme ça que vous serez délivré. Si tu es sincère envers toi-même, eh tu dis non, j'ai un problème. Et quand tu vois déjà que tu as un problème, c'est que tu es un fils de Dieu. Ah oui, ah, oui. Pourquoi Parce que les tâches doivent partir. Eh, c'est étranger ça. C'est pas à moi. Seigneur au secours. Frère, priez pour moi. Il dit non, ça je n'en veux pas. Parce que c'est son intérieur. Mais c'est simplement sa soupir après Dieu. Alors il nous dit ici, regardez très bien. Il dit, mais en lui, il nous a élu avant la fondation du monde. Écoutez bien. Écoutez très bien. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc en fait... Cela ne dépend pas des efforts que toi tu fournis. Alléluia. Non, non, non, monsieur Nini, nous avons Mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, mon frère et ma soeur, si tu mentais, si tu volais, tu faisais n'importe quoi, tu ne le feras plus jamais. Pas parce que toi tu ne le veux pas, mais parce que Dieu ne le veut pas. Mais comme Dieu ne le veut pas, toi aussi ne voudras pas. <rire> ah oui. Alors regardez très bien. Donc si Dieu vous a choisi. C'est pour ça, frère, vous avez dit à Bobo, frère, ne fais pas comme ça, une fois, une fois, il continue, à vous appeler. frère, ne perdez plus votre temps. Parce que si moi, il ne peut pas m'écouter, c'est qu'il ne veut pas écouter la parole de Dieu. S'il si n'écoute pas la parole de Dieu, qui peut-il écouter Parce que c'est la parole de Dieu qui fait quoi Qui nous transforme, puisque c'est par la parole de Dieu que nous sommes engendrés à ceux qui l'ont reçu. Vous comprenez cela, non bah, Si, maintenant moi, je n'écoute pas la parole, je n'obéis pas la parole, qui d'autre je peux obéir C'est là que vous voyez, effectivement, que quand Dieu nous a élus, ah ben bah oui, il a fait en sorte qu'effectivement, que, que nous atteignions ceci, parce qu'il a déjà décidé que toi et moi, nous soyons sains, irréprochables, sans ni nérides. Alors, puisqu'il a voulu cela, il a pourvu un moyen pour toi et pour moi. Mais oui, pour que nous puissions. C'est pour que nous comprenions qu'effectivement, qu on ne doit pas être comme des malheureux, Seigneur, est-ce que j'essaierai sauver Si Dieu t'a déjà sauvé, ce qu'il ne pourra pas te perdre. Donc s'il t'a sauvé, ce que toutes les erreurs que tu commets maintenant là, tu ne commettras plus. Ah ben oui. Pas parce que c'est par pas tes efforts. Non. Parce que lui qui t'a sauvé, il t'est fait parler par le chemin. Nous l'avons entendu, non. Sanctifie-le pas ta vérité. Ta parole est. Il a pourvu pour ça. C'est pour ça que. Toi, en tant que fils de Dieu, tu ne peux pas combattre la parole de Dieu. C'est ton bien à toi, parce que quand il vient en toi, il t'échange. Mais c'est sûr et certain. Donc c'est le moyen par lequel Dieu a eu à pouvoir pouvoir. Il dit que pour que nous soyons saints, irrépro irré ir ir ir ir irréprochables, sans tâche. Et puis il dit qu'il nous a aussi prédestinés. Nous allons parler plus loin, effectivement. Juste pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que quand Dieu commence une œuvre, c'est sûr et certain qu'il va réellement l'achever. Donc, quand nous passons par des moments plus difficiles, soyons simplement d'abord sûrs et certains de ce que Dieu est pour nous, en fait. Ça, c'est ce que toi, tu dois savoir. Quelle relation as-tu avec Dieu Si ta relation avec Dieu n'est pas assez claire, ma soeur, tu ne vas pas faire long feu. Tu seras ici, bien sûr, mais tu ne vas pas changer. Parce qu'en fait, d'abord, tu ne sais même pas d'où tu es. Ah, qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu veux Parce que si tu es né de Dieu, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, effectivement, tu sais pourquoi Dieu t'a appelé. Qu'est-ce qui va se passer Mais au-dedans de toi, Dieu te donne en fait cette soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mais qui met la soif dans le cœur de quelqu'un c'est pas toi qui te fabrique la soif quand même. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu met cette soif en toi pour que tu puisses soupirer à quelque chose que toi, tu dois avoir au-dedans de toi qui permettrait... Parce que aussi longtemps que ta soif n'a pas été étanchée, mais tu ne seras jamais satisfait. Qu'est-ce qui va se passer Mais tu vas continuer à prier. Jusqu'à ce que ton état vienne à changer. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. C'est pour ça que... vous Nous ne devons jamais nous plaindre effectivement de notre état, de ce que Dieu fait dans notre vie. Nous le répétons si souvent ici. C'est pour que nous comprenions effectivement que le programme que Dieu a fait pour nous, c'est un programme que... Parfois, nous n'arrivons pas à pouvoir voir effectivement. Parce que si nous voyons ce que Dieu a fait pour nous, et ce qu'il continue à pouvoir faire pour nous, frères et sœurs, chaque jour, même avec les bobos que nous avons, nous louerons l'éternel. Et nous chanterons les chants des sions pour notre Dieu. Il n'a pas changé, ce Seigneur. Il est toujours le même. Dans le saint écriture Écritures, je voulais lire une petite Écriture ici pour que nous ne puissions pas rester très longtemps. C'est dans Matthieu, au chapitre 28. Jusqu'à un petit peu. Puis bon, nous allons prier pour que nous rentrions chez nous, donc, à la maison. Matthieu, au chapitre 28. Et voilà. Voilà. Nous euh, à partir du verset 20. Il dit... Le verset 17, 18, 19, vous le connaissez. Alors, le verset 20, il dit... « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. » tous les jours jusqu'à la fin de temps. Amen. Amen. Tendre Père et précieux Soba, je voudrais donc te remercier encore pour ce temps et le moment que tu nous donnes pour que nous puissions nous tenir encore dans ta présence, mon bénévole Père Saint-Dieu, et écouter aussi ta parole pour que nous soyons aidés et fortifiés encore dans notre marche avec toi. Pardonne-nous encore, mon bénévole Père Saint, pour nos manquements et nous t'implorons la grâce de nous soutenir, de nous éclairer et de nous bénir aussi, Père. Merci pour ce que tu fais pour nous, car j'étais ainsi prié, mon roi, au nom de son jésus christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ceci est, est la promesse que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire effectivement à, à ses disciples. À ce qui dit aussi que allez, faites une fête de la, une nation des disciples, effectivement. Et comme vous l'avez aussi remarqué aussi dans les scènes d'écriture, ce qu'il les a enseigné pour qu'ils puissent aller aussi apporter la parole de Dieu, afin que ceux-là qui écouteraient la parole par leur bouche aussi, puissent croire aussi, enfin, qu'ils aient aussi la même foi que eux aussi. Parce que ce que le Seigneur cherche effectivement, il s'agit effectivement de son peuple à lui. N'oubliez jamais que le Seigneur n'est pas venu chercher tout le monde. Parce que, aussi comme les, les églises le disent, effectivement, aussi que le Seigneur va venir nous chercher, effectivement. Il ne vient pas chercher tout le monde. Il vient chercher, comme l'Écriture l'a dit lui-même, il a dit que je viens chercher le brebis perdu. Il dit, ce que Dieu, tout celui que Dieu le Père, m'a donné, quand il entendra ma voix, il viendra à moi. C'est-à-dire que ceux-là qu'il qu a eu à pouvoir avoir, donc, qui sont à lui, donc, qu'on appelle en fait ses brebis. Donc, c'est une particularité que nous devons arriver à pouvoir savoir que ce n'est pas tout un ramassis que Dieu va prendre. Non, Dieu a un peuple qui... C'est pour ça qu'on parle effectivement de l'élection. C'est-à-dire qu'il a posé son choix, effectivement. Alors il dit effectivement, il dit que... Il dit voici, il dit, mais... Et, et, et, et, et voici donc, je suis. Et, et c'est merveilleux, frères et sœurs, de voir. C'est pour ça que nous prions toujours que le Seigneur nous aide à ce que... Que l'écriture soit restée dans son contexte et puis comme Dieu l'a dit. Parce que, ici, on pouvait dire, effectivement, voici, je serai. Mais il dit, mais je suis. Je suis. C'est vraiment différent. Parce je serai, c'est autre chose. Mais ici, il dit, je suis. Donc, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, il n'y a pas un seul instant que le Seigneur a eu à pouvoir laisser ses disciples seuls. Non, monsieur il a dit, je suis, pas que je serai. Il dit, je suis. Donc, dès l'instant, déjà depuis qu'il était là, il a dit, mais je vous laisserai pas, on fait là. Il dit, mais l'esprit que le monde ne voit pas, mais que vous voyez, mais qui est avec vous? Qui était avec eux? Mais c'était lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire qu'effectivement, que l'amour de Dieu attaché à son peuple est tellement si grand, que Dieu ne pourra jamais perdre ceux-là qu'il a lui-même rachetés. Parce qu'il dit même ceux qu'il a connus d'avance, effectivement. Regardez, ici il dit mais je suis avec vous tous les jours, mais jusqu'à quand C'est cela, jusqu'à la fin des temps. Et chaque jour effectivement pour chaque disciple, chaque vie. C'est pour ça que. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, ce n'est pas pour faire des membres d'une église locale. Non, pour faire des disciples pour nous, mais pour faire des disciples du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur cherche, sont, ce sont ceux-là. Parce qu'on n'a pas envoyé des apôtres, effectivement, pour qu'ils puissent se faire une église à eux. Avec un nom, effectivement, qui est à eux. C'est pour ça que ces gens n'ont jamais cherché à pouvoir faire quelque chose, effectivement, pour être vus comme étant des grands. Jamais. Mais c'est parce qu'ils avaient une mission. C'était de pouvoir chercher simplement ce que le maître leur a recommandé. C'est-à-dire que les bris, parce qu'ils travaillaient simplement comme des ouvriers pour le maître. Qu'est-ce qu'il y a effectivement Avoir ce qui sont à lui. Donc le maître dit effectivement que voici, je suis avec vous tous les jours. Et tous les jours, jusqu'à la fin des temps, cest C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul instant. Un seul moment. Quand il dit tous les jours, mon frère, frère, ma soeur, c'est que c'est vraiment tous les jours. Et c'est Dieu est tellement fidèle qu'il le montre même dans les temps passés. Regardez quand il a fait sortir les enfants d'Israël, effectivement, de l'Égypte. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait touchant aussi. La part de Dieu, et c'est quoi que... Euh, euh, je pense que c'est l'apôtre Paul qui le fait savoir, effectivement, dans les saintes Écritures quand il nous parle d'un Corinthien au chapitre 10. C'est pour que nous comprenions qu'effectivement, que Dieu ne perd jamais son temps. Il ne peut pas t'appeler toi ou tu choisir toi pour qu'à un certain moment en cours de chemin que Dieu change d'avis à ton endroit. C'est pour ça je répète encore, frères et sœurs soyez d'abord certains que Dieu vous a choisi. C'est pour ça qu'il faut prier mon frère pour que le Seigneur te donne effectivement ce signe que toi tu es réellement un fils de Dieu parce que frères et sœurs si tu es en train de marcher avec un Dieu tu n'es pas certain de qui tu es pour lui tu ne seras jamais avancé c'est sûr et certain. Parce que ceux qui étaient ici dans le saint écritures dans le livre d'Exode, ou soit comme l'apôtre Paul l'a dit, ils ont sorti effectivement de l'Égypte. Ils ont marché avec le Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul dit une parole qui est très touchante, regardez très bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Il nous dit une chose ici. Il nous dit, et c'est là, c'est le verset 4. Ben, ben je vais quand même lire verset 3, verset 4, il dit, mais et, et, il dit, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu, écoutez très bien, le même brevage spirituel, il parle de tous ceux qui sont sortis. Hein, parce que je lis un peu le verset suivant, il dit, mais frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été, tous, hein, étaient sous la nuée. Et puis il dit, mais, qu'ils ont tous, verset 4, qu'ils ont tous bu le même brevage spirituel, écoutez très bien, verset suivant, il dit, mais car. Il buvait à un rocher spirituel. Donc, écoutez bien. Il dit un rocher spirituel, dit mais qui le suivait Donc, ces rochers-là. Ah, ne s'est pas arrêté. Il les suivait toujours. Et qui était ces rochers Il dit mais ces rochers étaient Christ. Donc, sa fidélité n'a pas commencé avec toi aujourd'hui. Mais c'est de toujours, effectivement. Quand il a fait sortir l'Égypte, effectivement, parce qu'il était parti les faire sortir, puisqu'il avait fait la promesse à Abraham. Il okay, dit, mais je ferai sortir ta postérité dedans. Et vous savez très bien, nous avons entendu aussi, je pense, jeudi au mari, effectivement, quand il parle de la postérité, il savait, tous ceux qui étaient sortis n'étaient pas la postérité d'Abraham. Mais il était toujours présent pour la postérité d'Abraham. Tout au long du chemin, il n'a jamais manqué. C'est pour ça qu'il prenait soin. Vous savez, frères et sœurs, tous ces ramassis-là, Puisqu'il y avait la postée d'Abraham, effectivement, ils en profitaient parce qu'étant qu'ils étaient là, effectivement, Dieu pourvoyait pour la postérité. Amen. Amen. Pas pour les ramasser, non, messieurs. Mais comme ils étaient toujours aussi avec eux, eh ben, ils, ils en profitaient. Mais Dieu ne prenait pas, il ne prend pas soin de tout le monde, messieurs. Non. Il prend soin de ceux qui sont à lui. Mais maintenant, si tu es avec ceux qui sont à lui, effectivement, quand Dieu prend soin de lui, il partage avec toi. C'est sûr et certain, monsieur, bien sûr, c'est pour ça qu'il dit, mais il a donné une loi que quand un étranger vient chez vous, ne le mettez pas dehors. Mais vous lui donnez ce que vous avez. C'est sûr et certain. Comme nous le disons aussi, pourquoi le monde est aussi en train de pouvoir être heureux aussi Mais c'est parce que nous sommes sur la terre. Vous me regardez comme c'est étrange, mais c'est vrai. les, les Seigneur permet qu'il y ait la nourriture mais parce que vous êtes là. Qui est ceci, si vous êtes là. Mais le jour où vous partirez, c'est son plaies. Donc là, effectivement, on voit qu'effectivement, que quand, quand ils sont sortis l'Égypte, effectivement, il avait tenu sa promesse à l'endroit d'Abraham. Il parlait de la postérité d'Abraham. Et cette postérité d'Abraham, effectivement, elle était là, en fait. Mais tous ceux qui sont sortis n'étaient pas la postérité d'Abraham. Regardez comment cette postérité d'Abraham, effectivement, aussi a réagi. Souvenez-vous, frère, parce que c'est pour que vous compreniez que... Et jamais il n'abandonne ceux qui sont à lui. Peu importe les conditions, les circonstances, mon frère et ma soeur, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Oui, quand tu es élu de Dieu, quand Dieu t'a choisi, Dieu sera toujours avec toi. Il y aura des montagnes, et des vallées, d'une manière, effectivement. Regardez très bien, regardez dans les scènes de exode, chapitre 33 ou 32, regardez ceci. Il s'est passé une chose, l'Exode, où le peuple d'Israël a eu à pouvoir manquer, effectivement, à l'endroit de Dieu. Regardez très bien, je crois que c'est Exode ou du trône, je pense si c'est Exode ou quelque chose comme ça. Et je suppose que c'est cela, quelque chose comme cela. Voilà, je, je crois que Ah, ça c'est tendu, je pense que c'est tendu, oui... Et Ça c'est du de, de, de tournoi, voilà, je pense bien. 32, je suppose que c'est cela. Un instant, je suppose que c'est cela. Voilà, je suis dans l'exode, je pense que c'est cela. Oui, écoutez. Voilà. Voilà. Et si dans l'exode au chapitre 32, ici, mais je pense que nous pouvons commencer peut-être euh, verset verser 7. Voilà. Merci Seigneur. Puis 33 aussi. Seigneur. Voilà. Verset, verset, verset 32, verset 7 et puis 33 aussi. Alors il dit ici, « L'Éternel, dit à Moïse, va, descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont donc promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait un veau en métal fondu. » Un veau en, en métal fondu, et ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici donc ton Dieu, qui t'a fait sortir effectivement du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je, je vois que ce peuple est un peuple au cou Maintenant, laisse-moi ma colère enflammer contre eux, et je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Vous entendez cela? Et il parle effectivement de Moïse en disant que ce peuple, il a dit, hein, ce peuple, je veux le consumer, en fait. Parce qu'il voit comment il marche, effectivement. Il dit Mais de toi, je ferai de toi une grande nation. Et voilà que Moïse, et verset 11, il dit Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte pourquoi les Égyptiens diraient-ils, mais c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour le tuer dans les montagnes et pour les extrémités effectivement du de sud de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, tu as dit en jurant par toi-même. Je multiplierai votre postérité comme toiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais et ils les posséderont à jamais. Vous entendez cela, non Voyez comment l'homme a parlé à Dieu, parce que Dieu <rire> voulait détruire. Vous vous souvenez, non et, et cet homme tombe à genoux, implore, et lui rappelle effectivement la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous comprenez cela, non Il dit, mais qu'est-ce que les, les, les, les Égyptiens penseraient effectivement de toi, parce que tu as, tu as fait sortir ce peuple Parce que tu ne fais jamais les choses à moitié tu l'as fait sortir, mais là tu viens d'être tourner le chemin. Il dit, mais ce Dieu était incapable. Il dit, mais ce n'est pas ta nature à toi. Quand tu commences, oh Dieu, tu achèves. Mais regardez chapitre 33, parce qu'il qu voit qu'il est temps fil vite. Je te dis, chapitre 33, regardez ce qui se passe ici. Ici, chapitre 33, allez, verset... Euh, euh, euh, euh, euh, voilà, euh, nous allons dire peut-être verset vers, vers, vers ici. Verset 9, Philippe. Verset, verset, verset 9, Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait donc à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente et tout le peuple s'élevait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de nain, ne sortait pas du milieu de la tente. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel. Vous avez lu d'abord, nous avons lu avec vous chapitre 32, non Moïse dit à l'Éternel, il dit, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Vous vous souvenez, non C'est-à-dire que je vais détruire effectivement, vous connaissez, non Il me dit, mais fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Est-ce que l'Éternel est, est toujours sa colère Vous connaissez, non et qu'il a imploré la grâce. Vous vous souvenez quand même Amen. Elle a dit, mais ce n'est pas ta nature, mon, béné, mon Seigneur, parce que quand tu commences, quand même, tu as cherché. parce que qu'ils diront les Égyptiens que ces dieux étaient incapables Il a foutu des efforts ici, mais il encore du chemin, il s'est plus capable, et puis il a, il a fait tous mourir. Vous comprenez, non et, Alors maintenant, il dit, mais alors, et tu ne me fais pas connaître qui, et qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc tu m'as dit ça moi. Voilà comment cet homme implore la grâce de Dieu pour les hommes qui le qui, qui les méprisaient, qui parlaient du mal de lui, effectivement. Regardez comment le Seigneur est tellement bon. C'est lui en fait qui intercède pour toi. Mais bien sûr, mon frère, mais regardez, nous n'avons pas fini. Et il dit, ici, si. il dit, mais et maintenant, il dit, mais il dit, il dit considère donc, voilà, va. maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, c'est lui, tout dit, maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux là il dit il est, il est un bon monsieur Considère que cette nation est ton peuple Parce que Dieu a dit Mais je ferai toi une grâce Il dit non Seigneur, Seigneur mon Dieu Il continue à pouvoir Vous savez frère Dieu place dans le cœur Vous savez que Dieu nous aide Parce que quand Dieu a choisi Et qu'il vous a choisi Il sait ce qu'il fait même quand les diables viennent d'une manière de pousser, et puis c'est simplement la nature de Dieu qui se manifeste. C'est pour ça qu'il a intéressé. Mais qui est intéressé par, par Moïse Mais c'est Christ lui-même. Regardez très bien, frère. D'abord, continuez ici. Regardez bien. L'Éternel répondit, répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, écoutez bien, il connaissait quand même son Dieu. Parce qu'il lui dit, le Seigneur lui dit, écoute bien, il dit, mais, il dit mais, je marcherai moi-même avec toi et tu donnerai du repos. Ah, il a entendu bien, il a compris bien ce que Dieu lui disait. Et puis il continue, mais Seigneur, il dit, mais Moïse lui dit, dit, mais oh mon Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, pas seulement avec moi. Alléluia, pas seulement avec moi. Parce que je sais que tu m'aimes. Donc, je suis trouvé grâce à tes yeux. Considère que ce peuple est à toi. Il dit oui, je marche parce qu'il était affâché. Il dit mais je marcherai avec toi, Moïse. Tu devrais du répondre, Dieu te bénisse. Il dit allez, Seigneur mon Dieu, si tu m'aimes vraiment, considère si toi tu ne marches pas avec nous. Oh, que Dieu soit... Dieu, il est bon, monsieur. Dieu, il est le Dieu d'amour, frère Saint. Il est le Dieu glorieux. Il faut l'aimer, mon frère. Il ne t'abandonnera pas. Il intercédera lui-même pour toi. Il a utilisé Moïse, mon frère, pour t'éprouver son amour. Indéfectible, mon frère. Il dit, il dit toi, tu ne marches pas avec nous. Il a inclus le peuple dedans. C'était ce que Dieu voulait. On a dit, mais s'il ne m'a avec nous, ne nous laissez pas partir d'ici. Amen. Parce que Dieu lui a dit, mais je vais envoyer mon âge avec Dieu. Moi, mon mon ah, ah, ah, ah, Il chassera les amourilles. Il dit, non, oh, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas l'âge que nous désirons. C'est toi. Tu nous as fait sortir de là-bas. En chemin, tu ne vas pas nous abandonner. Parce que ce n'est pas ta nature. Seigneur, quand tu commences... Jusqu'au bout, tu achèves. Même les, les faiblesses du peuple disent, mais pardonne ton peuple. Ce peuple-ci qui est à toi parce que tu l'as fait sentir à bras puissants. Considère que ce peuple est ton peuple. Regardez, il continue plus le terminer. Alors, il dit, ah, oh, que Dieu soit béni. Il dit, il dit, verset 15, il dit, Moïse, il dit, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que où, où nous irons Parce que tu es le seul guide. Le seul qui connaît le chemin, c'est toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous comprenez Parce que sans l'éternel, où oui, irions-nous oui, C'est vrai, nous sommes dans un désert. Mais c'est vrai, vous savez, nous, nous pouvons parler de Jésus. Mais c'est Jésus qui connaît le chemin. Et c'est celui qui est capable de pouvoir nous conduire. Moi, je ne peux pas vous conduire. Moi, je ne peux simplement parler du guide. Mais il appartient maintenant au guide de jouer son rôle. Moi, je ne suis pas le guide, mais je parle du guide. Je ne suis pas le conducteur, je parle du conducteur. Alors, c'est à lui. C'est pour ça que nous soupirons frère, chacun de nous. Nous voulons qu'il nous conduise. Pas les églises, mais nous voulons que lui... Conduis-nous nous serons conduits. Amen. Comme il prie Dieu, mais, mais, mais par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas vous donner la lumière. C'est lui qui est la lumière. S'il nous la donne et nous la voyons. Amen. Amen. Donc, si tu ne marches pas avec nous, c'est pour ça que nous devons avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Priez les uns. Mon frère a besoin de voir le Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, aide mon frère. Ma soeur, il a des faiblesses, aide-le. Nous sommes tous du même nom, c'est nous prions effectivement. C'est pour ça, portons les fardeaux les uns des autres. Je termine par ici, nous allons prier, puis nous allons partir. Il dit, écoutez bien, il dit, oh, que Dieu soit béni pour les tels hommes. Il dit, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Verset 7 dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux Ah oui, comment cela pourrait-il être certain que moi ici j'ai trouvé grâce à tes yeux parce que tu as dit que tu m'aimes, tu, tu as trouvé grâce à Dieu. Voyez-vous pourquoi il a intercédé pour... Il disait, Seigneur, tu me bénis, mais ce peuple aussi, il a besoin. Donc, inclue-moi dans le peuple. Je me mets dans le peuple. Voyez-vous, c'était vraiment Christ en fait, lui-même. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit de Christ était en eux, frère. C'est pour ça qu'il était là comme l'étendard. Parce qu'il ne meurt pas, mais comment je meurs. Pour qu'ils vivent effectivement. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, comment sera-t-il donc certain que je trouvais grâce à tes yeux, moi et ton peuple Il inclut toujours, hein Ne serais-ce pas quand tu marcheras avec nous Ah oui, parce que c'est quand tu seras avec nous que moi je pourrai considérer. Aussi que tu trouvé grâce à tes yeux, comme tu l'as dit, lorsque tu marcheras avec nous, hein, ton peuple avec nous, ensemble avec ton peuple. Et puis, il continue ici à dire, ainsi, quand tu seras avec nous, donc, que quand tu marcheras avec nous, effectivement, c'est à ce moment-là que, c'est à ce moment-là que, moment que, quand tu marcheras avec nous, et que quand nous serons donc, et puis, nous serons donc distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont, où c'est Donc, moi aussi avec le peuple il s'accroche au peuple parce que l'amour de Dieu pour lui doit se déverser pour le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence, il achève. C'est pour ça, fortifie-toi et prends courage. Lève-nous. Nous allons prier. Oui. N'écris rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême. Il soutient ma foi, la sombre va les n'a plus de terre, la me console, je marche avec mon son. Jamais, non Jamais, tout seul Non, jamais Non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.